La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 38. Une généreuse récompense Vous n'êtes qu'une chaussette miteuse. Si je vous ai choisi, c'est parce que je n'avais pas envie d'abîmer une de mes belles chaussettes neuves. Donc je doute fort que vous ayez les moyens de m'offrir quoi que ce soit, que l'on puisse qualifier de récompense généreuse. Alors comme ça, vous êtes dur en affaire, hein. Vous avez l'esprit d'un saint, mais du genre qui ne se mouille pas, du style Saint Thomas, si vous voyez ce que je veux dire. Il vous faut des preuves, peut-être, car vous n'avez pas confiance, hein. Je suis une chaussette parlante, nom d'un chien parlante. Vous n'avez pas l'air de bien comprendre ce que cela veut dire. Eh bien, je vais vous le dire, cela signifie que je suis unique, donc d'une valeur inestimable. Vous avez de l'or dans les mains, mais vous ne vous rendez même pas compte. Vu sous cet angle, vous devez admettre que Josette n'a sans doute pas tort. Et puis, même des chaussettes miteuses muettes possèdent des ressources et on s'en donne la peine d'y réfléchir deux minutes. Car où sont placées les économies de la plupart des gens comme vous, si ce n'est dans de vieux bateaux rapiécés Alors, je vous prie de m'accorder plus de crédit, d'autant plus que c'est moi le héros de cette histoire et pas vous. Vous n'êtes là qu'en tant que support technique, ne l'oubliez pas. Après ce rappel à l'ordre courroucé, vous avez deux options. Si vous acceptez de partir à la recherche du parchemin sacré, rendez-vous au 12. Si, en revanche, votre dignité ne vous permet pas de vous laisser rabrouer par une chaussette toute parlante qu'elle soit, vous ôtez Josette de votre main et allez au 26. Après ce rappel à l'ordre courroucé, vous avez deux options. Si vous acceptez de partir à la recherche du parchemin sacré, rendez-vous au 12.